salut à tous et à tous il est 16h la même compagnie j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo découverte Alors j'allais dire d'un nouveau jeu alors à ce qui paraît pas vraiment Puisque c'est un jeu ça fait des années qu'il est disponible en tout cas en accès très privé ah ouais, ça fonctionne bien la caméra, c'est chouette Et entre temps là, depuis euh, la fin de l'année euh, dernière Il est rendu disponible gratuitement en open bêta sur Steam Le jeu s'appelle World War 3, Guerre Mondiale 3 Excellent, excellent, on adore, on adore, ah oui. Et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui Bienvenue dans Opération Sunstorms Voilà, voilà nouvelle mise à jour, la 29 mars Bon moi dans tous les cas, je, je découvre euh, tout de A à Z Mais, euh, mais voilà, il y a déjà de, du nouveau contenu, très bien Partie rapide, on va pas se casser la tête Et j'ai vu, ouais c'est ça en fait, il y a des sortes de maps un peu japonaises C'est trop bien, ça change quoi Ok, let's go euh, On peut déjà choisir nos classes, assaut anti. Ok on va partir sur la classique en attente de joueurs. Oh my god Oh my god Ok donc là c'est un lobby quoi On peut équiper nos armes en temps réel Alors j'ai vu ouais c'est ça en fait c'est un mélange entre Call of Battlefield euh, Plein d'autres jeux en fait si tu veux Donc c'est assez excellent je pense Ok c'est parti ça commence pour de vrai Et on est bel et bien au Japon où je suis désolé mais je suis pas connaisseur Je suis pas connaisseur Donc c'est de la domination Oh nice, nice, nice, nice, j'ai hâte de voir là les premiers kills comment ça va se passer Merde, pas j'ai pas eu le temps de comprendre là, on peut respawn sur nos, sur nos coéquipiers un peu comme sur Battlefield Donc ça c'est vraiment pas mal, t'as le double sprint et tu peux te pencher donc et ça c'est excellent, c'est très tactique en fait Ok, en fait, j'avais pas compris, je l'ai... Okay. ok. Ok, lui, je l'ai eu. Il y en a un là. Okay. ok, bon, on peut pas... Voilà. On peut pas faire des mouvements euh, de type call-off, drop-shot, tout ça. C'est réaliste oh. Mais c'est frustrant Mais j'aime beaucoup l'ambiance, par contre. Si on pouvait avoir ça sur call of Oh. Oh, oh. Oh. Oh. Ok Dommage Alors comme je connais pas encore les maps C'est vrai que c'est un peu Oh Je l'ai niqué à la grenade Ouais mais ça me prend par derrière Ça me prend partout aussi Quoi tu es par coup équipier Non C'est pas facile Allez c'est parti Donc euh, pas facile euh, la jouabilité euh, pour commencer, ça c'est clair. Par contre j'aime bien l'ambiance et les graphismes, Alors ça il faut le dire. C'est assez plaisant. Bon je pense que le laser tout le monde le voit. Oh, la mort. Oh, Alors ce qui est compliqué c'est que 2v1 sur ce genre de jeu <rire> c'est un peu impossible. Mort Oh, j'ai entendu derrière moi, j'ai entendu derrière moi, purée. Ah oui, on peut pas drop shot Je suis dégoûté J'ai le réflexe de me coucher oh, Je viens de faire un double kill. Le 10 to kill il est excellent par contre. Ça me rappelle euh, les anciens Call of, en fait. T'avais pas à vider tout un chargeur pour fumer un mec, quoi. Et c'est excellent, quoi. C'est excellent, au moins c'est quand même plus rapide, plus jouable. Je ne sais pas, mais j'y vais. Oh bon, bah voilà, on a perdu, hein. Ah, ça se joue en plusieurs manches. Excellent. Eh, oh, hey, je commence à me faire au jeu, là. <rire> Facile, donc en fait l'idée c'est de pas trop courir D'ailleurs j'ai vu on pourrait On, on peut courir accroupi Ah purée, j'ai eu le réflexe de me coucher encore Allez c'est bon frère, manche remportée Un partout, balle au centre Bon là maintenant je vais vous montrer de quoi je m'échauffe hein. Hop, ok on peut pas <rire> On peut pas vraiment faire du parcours Oh purée le aim de merde oh là j'avais moyen de me faire une belle euh, une belle brochette quand même hein non, je recharge je recharge comme toi oh on peut regarder dans le trou là j'adore j'ai paniqué j'ai paniqué j'envoie un rocket Man je croyais que j'avais un petit pistolet moi Je vais changer de classe, je vais reprendre la première classe du tout début Parce que au moins j'ai un pistolet en secondaire Et le pistolet en secondaire Il va me sauver la vie, moi je vous le dis hein. Wesh ouais Fils de... Oh la double La double oh, J'ai pas eu le temps de mourir et on a gagné <rire> Ça c'est grâce à WAM